le nouveau médecin. Excusez-moi d'interrompre. C'est le moment de déclaration de député, le député de Stormont, Montanda, South Glen gary Merci. Jeudi, vendredi, j'étais à la gala des bénévoles de South Stormont. Félicitations aux bénévoles. J'ai écouté John Lishky, Jillian, qui a parlé à, à, à la foule. Elle a ici aujourd'hui une jeune professionnelle qui est un exemple de force, qui a grandi à une famille pas loin. Où j'ai grandi à Saint Andrews West, et avec son frère qui a eu des problèmes de fibrose kystique. Et Miles est décédé le 21 décembre 2021, même s'il a vécu toute une vie. Dans quelques mois avant et il a dit à Jillian de, de, de, de, de suivre tous ses rêves. Et Jillian a suivi ses rêves pour changer le monde. Cette jeune femme a un résumé très impressionnant. Et j'espère que je pourrai partager certaines de ses réussites. Elle parle à beaucoup d'organismes locatives pour la société des enfants malades, et à la Société euh, de, de maladies cardiaques. Et elle a donné à des compagnies partout à Toronto. Julian s'est dévouée à faire de, de la bicyclette à travers le Canada. Elle a été reconnue comme 30e euh, dans les 30 plus importante personne. Miles serait très fier de votre aussi, Jill. Continuez à faire un bon travail. Déclaration de député. Député James Michigan. Merci, Mme la Présidente. Oh, c'est pas Member State C'est okay. Déclaration de député. C'est une honte en 2023 qu'on perd encore des proches parce qu'il n'y a pas une application assez forte de santé, sécurité au travail. C'est ce qui se passe à chaque année. Presque 1000 travailleurs meurent des blessures et tandis que d'autres ont des maladies professionnelles. C'est pourquoi on se rassemble le 28 avril, un jour mis de côté, euh, jour de deuil national, pour qu'on se souvienne des travailleurs qui sont décédés et qui souffrent des conséquences de blessures et, et de maladies. On s'engage à faire plus. Des gens à travers le Canada vont, dit, vont se réunir pour dire que tous les travailleurs doivent avoir un environnement sécuritaire et voient prendre des tragédies, c'est pourquoi on, clair, on, a, on dit clairement qu'on a besoin de plus que promesses des employeurs et du gouvernement. Et donc, on euh, s'est se, rassemblé pour célébrer euh, le projet de loi C35. Mais il faut le renforcer. Il y a trop de gens qui se blessent et, ou qui perdent leur vie en travaillant. Ces euh, chiffres confirment que la loi n'est pas appliqué suffisamment. Il faut avoir de la productivité et de prévenir les blessures au travail et il faut que les compagnies soient responsables. C'est juste deux moyens comment on peut s'assurer que les travailleurs peuvent rentrer à la maison quand ils ont terminé leur journée de travail. Merci. Je rappelle le député, vous avez 90 secondes. Je vais vous interrompre après 90 secondes pour la déclaration de député, le député de Scarborough Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole pour en, euh, reconnaître le travail de Donny Olsen et Johnny Olencio de l'Armée du Salut, le chapitre de Scarbosan. L'organisme a servi la communauté depuis plus de 50 ans. Leur leadership a été très important pour donner des services critiques tels que l'opération d'un abri d'un refuge pour les sans abri et d'avoir la banque alimentaire pour aider les gens qui en ont besoin, du counseling, la formation professionnelle et toute une liste. Et il y a un réseau d'églises à Scarborough et leur programme de repas dans les écoles donne la possibilité aux enfants qui n'ont pas d'accès régulier à la maison de le faire. Mais l'année dernière, ils ont aidé 150 000 élèves avec un programme nutritionnel pour qu'ils puissent s'épanouir. Je veux reconnaître le personnel et les bénévoles pour leur travail et dévouement. Qui ont, fait un impact, qui ont donné un impact positif dans la communauté de Scarborough Centre. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député, la députée de Waterloo. Merci, Madame la Présidente. Le deuil, ça démontre euh, l'amour. Ma grand-mère, euh, Patricia McNaught, est décédée. C'était une mère et une grand-mère euh, avec deux maris. Le Colonel Cunningham. Elle était une artiste et jusqu'à à, l'étape euh, de sa retraite, elle aimait les animaux et aussi des œufs qu'elle aimait manger. Et je suis allé à la place Ontario avec elle et c'est un bon souvenir. Elle aimait tout type de musique et elle aimait d'être partout. Euh, Ellen, Lori, Brenton, euh, euh, ses enfants vont. Euh, vont penser à elle aussi bien que leurs époux, épouses et les petits-enfants. Pour moi, elle, je pensais à Mary Tyler Moore parce qu'elle est une femme intelligente et forte. Et, et l'ancien député, Percy Hadfield, m'a dit qu'elle était au bureau de PET en attendant, euh, quand elle était administratrice à l'hôpital, des... des... des... des, des, euh, des euh, des nouvelles. Je devrais dire qu'on donne au, au, de, de l'aide aux, aux gens qui souffrent de la maladie de l'Alzheimer. Ma nanny Pat était une belle personne. Elle nous aimait beaucoup et nous, on l'aimait beaucoup. Donc, on pense à elle et, et on fait son deuil. Déclaration des députés. Député de mississauga Sargamart, Madame la Présidente, le 1er mai 2023 est la Journée nationale des médecins et la Journée des médecins en Ontario. Et quand la Journée des médecins et quand on a eu la pandémie de la COVID, on a vu que le travail des médecins était tellement important et c'est vraiment des héroïnes et des héros. Et même s'ils ont la famille et d'autres questions, ils travaillent tout le temps. Et je suis très content de démontrer mon appréciation à tous les médecins en Ontario pour leurs services qui sauvent la vie à chaque jour. Le gouvernement continue à appuyer nos médecins en appuyant les efforts pour bâtir la province et investir plus de 100 millions de dollars d'avoir une expansion de, du programme pour les diplômés en médecine. Les médecins travaillent tout le temps pour, en se mettant même à risque pour protéger la santé et le bien-être des ontariens et ontariennes. Merci pour vos services au nom de ma famille, mes concitoyens et mes collègues du groupe parlementaire. Je veux exprimer l'appréciation la plus sincère à l'Association médicale de l'Ontario et merci aux 35 500 médecins et 19 000 étudiants en médecine. Merci du travail que vous donnez. Vous représentez l'esprit de l'Ontario. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député, la députée d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. Le logement est droit humain, mais en Ontario, les choses sont mauvaises. Il n'y a pas assez de logements abordables dans les communautés. Le gouvernement ne construit pas et n'appuie pas les locataires à faible revenu. Et il y a des propriétaires qui ne maintiennent pas leur logement, et ils ferment le chauffage et ils abusent aussi de leur possibilité de pouvoir expulser des gens. Et il y a beaucoup d'exploitation et donc il y a beaucoup de personnes racisées qui souffrent. J'ai rencontré des gens qui reçoivent des prestations de l'Ontario au travail et, et disent ils disent qu'ils doivent donner le premier loyer, le dernier mois du loyer, mais maintenant on demande plusieurs mois. Les gens ne sont pas protégés parce qu'ils ne sont pas des locataires. Quand ils répondent, euh, quand ils ont payé 800 dollars pour une moitié de la chambre et quand ils arrivent, il y a une autre personne qui paye 800 un étranger complètement pour l'autre moitié de la chambre, ils peuvent rien faire. Et, et il y a une femme... Qui pensait qu'il avait une chambre rénovée, mais l'adresse n'était pas résidentielle. Pour une jeune, la jeune femme ne savait pas et est prédateur le sait. Il y a des choses méchantes qui se passent en Ontario. Le foyer est supposé être sécuritaire et il faut que ce gouvernement fasse semblant qu'il n'y a pas de crise, mais il y a une crise, en particulier pour les gens à faible revenu. Merci. Déclaration de député député de scarborough -Agencourt. Merci, Madame la Présidente. Le 24 avril, la communauté arménienne de Toronto et du Canada a commémoré le 108e euh, anniversaire de l'homicide euh, arménien qui a été euh, dé fait. Presque euh, 108 euh, Arméniens ont ont, ont survécu. Je suis un descendant des gens qui ont survécu. Pendant ce génocide, les Canadiens étaient de côté. L'Association canadienne des Arméniens, l'évêque Sir Henry Pellet et d'autres grands Canadiens ont soulevé 300 000 pour aider les réfugiés. Le Globe de Toronto a levé des fonds pour les Arméniens qui souffraient de famine et il y a eu beaucoup de jeunes garçons qui sont venus au Canada, à Georgetown et ailleurs. Sarah Corning de la Nouvelle-Écosse a sauvé 5 000 orphelins euh, euh, arméniens et grecs euh, qu'ils soient tués dans la ville de Smyrne. Et la première mission humanitaire canadienne a été déclaration de députés. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, madame la présidente. Plus tôt cette semaine, pendant la période des questions, j'ai soulevé la question de temps d'attente pour la chirurgie de cancer mammaire à l'hôpital d'Ottawa. Et j'ai soulevé la question d'une patiente qui était obligée d'aller à Montréal et payer 50 000 dollars. Lisa, cette femme-là, n'est pas la seule qui souffre du fait qu'il y a des temps d'attente énormes à l'hôpital d'Ottawa. Christine McNeil a été époustouflée qu'elle était obligée de passer au privé. Et elle disait que c'était la torture. que les deux chirurgiens, ont dit qu'ils pensent à une chirurgie privée et comme ils travaillent pour le travail, un chirurgien, peut-être, pourrait aller dans un autre pays. Comment ça se fait que l'hôpital d'Ottawa un des hôpitaux les plus grands en Ontario. Seulement 13 des femmes reçoivent la chirurgie pour le cancer mammaire et pour le. Pour qui reçoivent leur chirurgie. Et pour d'autres cancers, c'est encore pire. Une, il y a une raison pourquoi on a commencé à mesurer en 2007 les temps d'attente pour empêcher que cela arrive. L'hôpital d'Ottawa. Le ministère, le ministre, le premier ministre euh, n'ont pas tenu leur parole envers ces femmes. Il faut passer au geste pour que ces femmes reçoivent les soins nécessaires. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député, la députée d'Ajax. Madame la Présidente, je veux représenter la population d'Ajax. Puis la dernière semaine, j'ai euh, rendu visite à deux organismes de soins communautaires incroyables. Le premier, c'est SE Health, un organisme qui donne des soins de services de santé depuis plus d'un siècle, avec plus de huit employés à l'échelle nationale, presque 1000 professionnels de santé à Ajax et dans les régions avocatiennes. SE Health fait plus de 5000 visites à Ajax. Pendant ma visite, j'ai rencontré euh, le chef de service, Kyle, et je veux remercier, euh, le remercier de son travail. Et je veux remercier les patients qui ont partagé des histoires de, de satisfaction avec moi et des soins de patients. Le deuxième organisme que j'ai rendu, c'est Carrier Healthcare Center, où j'ai rejoint mon collègue, l'adjoint... Don Murphy, ce, cette œuvre de bienfaisance dans ses services communautaires comme la protection de la santé, du cancer et des soins primaires et de l'éducation. J'ai été impressionné par l'événement récent de redonner la santé. On veut avoir l'équité en soins de santé à Durham. Je veux remercier SELT et Carrier Health de leur travail incroyable qu'ils font dans la, notre collectivité. Votre engagement à service de haute qualité, c'est vraiment louable et euh, la patience de votre personnel est incroyable. Déclaration de député, le député de Brenton North. Merci, madame la présidente. Dans ma circonscription, j'ignorais certaines choses avant d'arriver au pouvoir euh, en tant que député. J'ai été invité par une association de résidents pour organiser un barbecue. Malheureusement, le temps n'a pas été. mais je n'ai jamais fait partie d'un groupe aussi heureux de faire des activités dans la pluie, nettoyer les quartiers. Il y avait environ 17 personnes qui sont venues ramasser les déchets et plusieurs d'entre eux qui ont participé au barbecue. J'aimerais remercier Rod Power, l'association des professeurs les services paramédicaux de Peel, le club de boxe, Starbucks, le club des filles et des garçons de Brampton, d'être venus nous soutenir durant cet événement. C'est un excellent quartier. C'était un plaisir de voir la communauté, la communauté se rassembler pour nettoyer les déchets. C'était une excellente journée ce dimanche. Merci. Alors maintenant passe